En effet, sur des sujets de collecte et d'activation de la data qui peuvent parfois être un peu techniques, je pense que c'est important de rapprocher les équipes de développeurs et métiers. Nous, chez OUI, on a pris parti de les rapprocher géographiquement, donc ils sont colocalisés sur des benches. Ensuite, sur la partie stratégie d'activation, définition de la mécanique de test, des use cases. C'est un sujet qui certes a été porté par l'équipe d'AMP, mais avec une forte implication des leviers. Et je pense que sans cette implication, le projet n'aurait pas eu la même issue. Et enfin, je pense qu'il faut être pragmatique. Euh, nous, dans notre démarche, on a beaucoup testé du use du use case simple, on a analysé. Parfois, c'était positif, d'autres fois, non. Et voilà, je pense que dans la démarche, nous, on s'est lancé dans un poc de six mois. On a testé plein de use cases simples sur différents leviers et on a appris voilà, de, de chacun des use cases. Voilà mes conseils.